Ou non pas te cité cite nan touye président. Et non seulement ça, tou divers prêt nou yo cite nan trafic zam ak trafic bal nan pays d'Haïti. L'église pe di puissance peuple haïtien. Yon gros autobre ensemble avec sécurité l dans nan l'église ces charbel peuple haïtien. Oh oh. Hmm. Yo vin assisté la messe. Yo pren l'hostie normalement. Divers kidnappers qui tap suivi depuis un bel bout de temps, ou quand ça kidnappé ou fait, yon rentre dans l'église là tout, yon suivre la messe peu pas ici, et puis, quand yon sorti l'église là, yon déposé la patte sous gros autobrea avec toute sécurité. M'bral bon non, m'bral raconte ou histoire. Bagaille la compliqué oui. Rale chèz ou chita. Fou amis, il ne faut pas rentrer la kaye ou se. plaisir. Tout tripotaï, ça sa a un bon timamite, sans retirer et sans m'idée. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'enouille. Encore une fois, ma dit oh merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité et patience. Ou.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 Genye jeudi frères et sœurs bien-aimés qui accompagnaient ensemble avec sécurité qui allait l'église, yo assiste assister la messe. L'église ça qui se cite Chabelle oh oh. Pendant yon l'église là mais semblait depuis là yo a qui te la Yo, J'en te capable dire gain antenne sou yon, yon suivre le yo peuple haïtien. Mon koné, lorsqu'on rentre dans l'église, ge a un pile moun Ça qu'arrivait dans porte monde n'était pas c'est rentrer, c'est pas là le passé sorti. C'est nous connais pays difficile. Allez, jeudi, dis frères so et bien-aimés, ça qui va le passer pendant le l'église là, mais ça déroulé l'a fait sinakwa, quoi Amen, nous koné l'église catholique. L'ostia ba tout ça. Eh bien, kidnappé yo tout papa pas ici, yo entré en deux dans l'église là. Attendez bien. Yo entré en dans l'église là. Yo suive la messe normalement. Le père dit, la paix avec nous tout. Yo répond mon père, et avec ou même tout. Le a précité, Marie m'a Dieu prié pour nous, yo dit, Amen normalement, et puis yo fait signe de la quoi, peuple pas ici. Le kidnappe. Yo rentré en dedans l'église là pour qui ça pour pou yo pas perdre du moun yo prend en otage yo de vue. Yo pas voulez pas yo enfouiller parce que yo cap sortir, pile moun a sorti, yo sorti dans l'autre porte, yo pas à côté où fait. Eh bien, kidnapper yo entrer en dedans l'église là. Yo suivent la messe normalement. Les messieurs a sorti yo suivent messieurs. Et puis, quand ils ont fini de révéler, ils ont déposé la patte sous lui, ensemble avec toute sécurité, ils ont kidnappé. Mais ça, c'est Haïti, pendant de dernier moment. là. Avant, il faut que moi dis que les hommes qui ont fait tout ça, même s'il ont sou, sous coups, ils ont passé devant l'église, ils ont normalement. Parce que là, le connaissent cet esprit de Dieu qui a joué ensemble avec mais depuis là, il série de paste rentre dans Zak malhonnêtes, nous y avons cité tout président, l'Église épiscopale dans trafic zam à trafic bal, côté jan des scandales, ça yon fait aux l'esprit bon dieu pas briller là, les anges courent quitter te zone ça est, ce qu'on de décoser, prêtre bien aimé me rappeler mes T'es yon prédicateur qui te vine yon croisade. Et puis mon frère qui t'a témoigné, frère a vin il dit, zi, pou dige moun la, bon Dieu plus remè yon pasem. Pendant frère, avancé dans témoignage la et puis prédicateur, t'es dans salle la parce que c'est jou combat et délivrance, t'es gon jeune. Et puis, le prédicateur a dit, mon frère, je ne bon Dieu est plus remonté, nous. Mais bon Dieu nous toutes, bien sûr. Mais il y a des bon Dieu fait dans la vie, ou frère, c'est se sœurs bien aimé. Et bien, ça qui prend le passé, c'est le campé, mon frère. Ou il mon a des mon qui ont bo là, bon Dieu, pourquoi j'aimerais remonté le passé? Qui te m'explique? Pour montrer puissance de l'église, c'est l'église. Donc, n'entend pas temps passé, frères et sœurs, si tout fort fait qu'on est, nous ne pas bien ensemble avec nous, e c'est ça. qui nous avons une dame bien jouée dans la semaine, e so et rive, puis le week-end, nous avons tombé à l'église, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pris la 7 scènes. Rivet, rivet, la princesse de scène, non seulement prend le corps du Christ, c'est pile d'anglais. C'est courir, courir, ensemble avec nous, rentrer dans sa vers faire la prière pour lui. Est-ce qu'on comprend mais je vous ma je vous pose la question est-ce que cette scène n'est pas un mot sopé ensemble avec un petit divin et puis c'est tout Il n'est pas consacré vraiment trois brigands dans l'église. Amen. Hélas, alors Et puis, papa, ici, les prédicateurs ont levé, ils ont dit fort dans le témoignage. Prédicateur a fait qu'on ait un business. Ils ont fait et puis les a plusieurs moun ki te vle comme si moun yo ki wè business li ap fè business la bien marché faut que yo éliminèl. Gen des moun papa haïtiens l'Éternel qui te mal frappé c'est pour le capable faire wè la, la gloire. Rappelez-vous histoire Job. Satan débarqué dans ciel Bon Dieu pose Satan question. Et c'est depuis là sa, ça, vous faites bien-aimé pour en couper. Il comment a servi. job job a passer en bas Il dit, oh, mais bien passé, au mi a mis des choses Mais me s'il pas de gain, il est comme ça, il déjà. Il dit, eh bien, on la foile. On m'a prend il tout ça, le posséder, mais pas toucher à la ville. Li tout, il tout, tout petit mourit. Tout bien. amis abandonné. Madame viredo qui quitte-t-elle. J'ai côté, il dit. Tout un sorti dans vente, maman. Tout un nîme bralé. Maudit jour, je me là. Mais il était toujours été couée, na bon Dieu. Et le sur va retourner peuple haïtien. Et bien frères et sœurs bien-aimés ça qui pral passé messieurs ça qui vient prédikate. Yo passé lon coup de poudre, il est Mais d'habitude, les on passe so au coup de poudre mourir à 24 de temps faut ressusciter encore. <cười> eh bien pendant yo saute lever zombie messieurs frères et sœurs. Lever saute lever zombie messieurs, même te capable de dire ça c'est pas zombie. Amié sur levé messieurs tout entier net lui même, il a qui dans sa caill. Et puis quand demi s'y a courir courir courir courir le devant et ou contre un monde tête en bas devant et puis ou contre avec un tigran mona en low code dans Donc soulever en province peut-être ou capable et faire expérience ça Et si vous faites un coiff tout parce se... que pas tout le monde qui gain capacité pour un zombie Mais y de e zombi, ou kontra... ou ou normal, et des monde est pas zombie on croise ou contre un monde normal mais le tête en bas Et bien papa ici c'est ça qui pral passer dans dossier hein pendant que nous devant la courri, les sautons barrières, les dans la cou l'église l'église. l'église. colles, les colles, les dans la dans l'église, colles, la colles, les l'église, dans colles, les colles, les colles, les colles, les colles, les colles, qui colles, la. colles, les colles, les colles, les colles, les colles, les eh bien, ça qui bra le passé. Le la cour siège l'attendait, gon qui sot tombe en dedans la cour Se C'est non la cour l'église. Il avait le flash li. Il il a gade. le regarder. Là il révéloir son moun qui dans la cour. Il pas dit moun non rien. Et il t'attendait gon l'autre qui frappait barrière pas devant parce que souvent moun nan reté non chambre qui pas derrière. Tandel tandel yon frape a peu haïtien li avance devant le demander qui est nan di excuse oui mon moun ki rentre là s'il vous plaît fèl le pou pour moi siège la bèl di moun ki derrière barrière mon cher c'est pas moi même nok te ouvri barrière baly rentre. Eh bien, même j'en te passe l'entrée, à quel sorti le joué nous, mais ce n'est pas moi même qui pral ouvert barrière pour bon rentrer, vine pramoun. moune. aime bien, papa ici. Après le concierge la fin de moun qui a barrière répond ça, li vire d'ol, le retourne, le moun Le monde ne refrappel, le pas chambre qui pèl, pour jusqu'à ce qu'elle joue, papa ici, le monde qui a tombé dans la cour. Je prends le balance avec elle, priez avec et puis s'entendez. Libra le rejoint une famille, librale le et je ne jodis Bon, jusqu'à présent, les vins, ils ont prédicaté, ils l'évangile. Donc, si vous fin de mourir, on les voit, ils à la vaw, et puis bon dire, rachon, non, mes criminel, là, vous en papa et pas n'importe qui côté en l'église, t'en de bien, Ou à tombe. Ha, ça, c'est pas ti bagay piti. Mais je ne dis à par rapport avec ça qui passé dans le pays d'Haïti. responsable l'église, yo même, frères et sœurs. Ou ça C'est yo même, oui. Qui n'a trafic zam, qui n'a trafic bal. C'est responsable l'église, oui qui implique dans l'assassinat, donc, j'en ai dit, comme il y a 10 commandements, frères et sœurs, l'église épiscopale, il fait tout. oui. Moi-même, je suis toujours, c'est suis toujours à la poème, toujours mais l'église épiscopale, il fait a fait des commandements. Donc, vous capable de comprendre comment bandit, bandits sans respect pour l'église, parce que responsable de l'église, affilié ensemble avec eux, multiplié l'insécurité dans le pays d'Haïti. C'est parce que vous connaissez eh les gens qui n'ont pas été en l'air. Pareil, ils c'est eux-mêmes qui portent des âmes à balle âme pour eux. Ils sont sans respect pour l'espace-là. Ils sont gens et ont ouvert. Ils ont fait ça et ont ouvert. Ils ont suivi la messe normalement. Après ça, ils ont sorti, ils ont mis la patte sous Messie et ils ont allé ensemble avec vous. Donc, je ne dis là, nous prenons l'Église, mes amis. Vous faites très attention parce que la ria en tout cas mwen sou merci parce que vous t'as avec attention merci pour fidélité ou ak patience ou mwen pral m'a quitter ou nan bras papa bonje, parce que c'est lui même celle qui est capable de protéger ou ba ou la vie ak la santé mwen remè en pile et non pas m'sefouko, n'a n'a croisé dans une autre vidéo pita donc c'est live 7h red branché déjà bon samedi et bon week-end.